Salut tout le monde, c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qu'on peut avoir sur Android M qui est effectivement la nouvelle version d'Android qui a été annoncée avant-hier à partir du moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire durant la Google I.O. qui est la conférence Google que tout le monde connaît je pense. Euh, donc c'est parti, on va commencer. Donc là vous voyez que j'ai déverrouillé mon téléphone directement sur le petit easter egg qui qui est encore assez incomplète, vous avez vu que ça fait une sorte de petit smile en bas. Donc on va tout de suite commencer avec le lock screen, qui a eu quelques petites améliorations, quelques petits changements. Donc déjà vous pouvez voir qu'on peut mettre un message ici en bas, juste en dessous de la date, j'ai mis « Splint nexus euh, ». Ça peut être utile par exemple si vous perdez votre téléphone, et eh ben vous pouvez mettre, je sais pas moi, par exemple un numéro à appeler, au cas où vous le perdez. Si par exemple vous avez un mot de passe et que le mec peut pas aller voir les contacts, pour appeler et qu'il souhaite vous le rendre, eh bien, vous pouvez voilà écrire un truc, mettre un numéro à appeler et puis euh, voilà. Bon, ça, ça peut être utile, mais sinon, euh, juste pour la personnalisation, c'est assez sympa. Sinon, à part ça, maintenant pour déverrouiller, c'est toujours vers le haut, ça n'a pas changé. Par contre, quand vous allez à droite ou à gauche, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun effet, tout simplement parce que ça, ça a été un petit peu changé, un petit peu amélioré en fonction des goûts. Euh, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre le pouce sur l'icône et puis tirer Alors, dans n'importe quelle direction ça fonctionne hein. donc là vous voyez par exemple pour l'appareil photo hop en tirant comme ça on ouvre l'appareil photo appareil photo qui a d'ailleurs un petit peu changé mais ça on y reviendra un peu plus tard tac je vais reverrouiller et vous pouvez vous pouvez va, pardon vous rendre compte également que à la place de, de l'icône tout simplement qui permet de lancer l'application d'appel pour, pour pour lancer un appel quoi on a tout simplement un petit logo microphone et hop si je déverrouille on arrive directement dans la fonction « Ok Google ». Voilà. « Ok Google ». Très bien. Donc, euh, en fait, vous pouvez tout simplement lancer vos appels à partir d'ici en, en commande vocale. Donc, euh, bon, c'est selon les goûts. Je crois pas que ce soit personnalisable pour le moment, mais c'est à voir, c'est à voir. Ok. Alors, ensuite, on va s'attaquer un petit peu euh, aux différences, tout simplement, qu'il peut y avoir avec euh, Lollipop, hein, puisque là, on est en version M, donc ce sera certainement une version 5.2, euh, quelque chose comme ça, vu que l'Olipop s'est arrêté à la 5.1 pour le moment. Euh, donc au niveau des différences, vous pouvez voir qu'ici sur euh, sur euh, tout simplement bah, l'écran principal, pas grand chose à euh, changer. Je dirais cependant que l'application, enfin l'app drawer a un petit peu changé comme vous pouvez voir. Ici ce n'est plus un défilement de gauche à droite comme ce qu'on pouvait avoir avant. C'est un défilement vertical comme ça avec un classement par ordre alphabétique et les lettres sur le côté comme ça. Vous pouvez également déplacer la barre comme ça sur le côté et vous avez les lettres tout simplement qui apparaissent pour vous dire où vous en êtes. Vous avez également la fonction recherche qui est disponible, par exemple si je veux trouver Twitter, voilà, hop, donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez beaucoup d'applications. Moi personnellement je préfère ce nouveau design à l'ancien, donc bon après ça dépend des goûts, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Euh, autre chose aussi, dernière chose à dire là-dessus, c'est tout simplement vous voyez là-haut qu'on a les, tout simplement nos applis favorites, les applis qu'on utilise le plus souvent, donc euh, YouTube, Twitter, photo et Contacts en l'occurrence. C'est pas étonnant j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est tout pour l'application Drawer. On a également un nouveau truc qui a été rajouté, qui a été d'ailleurs un petit peu inspiré de ce qu'on pouvait trouver sur les ROM custom, notamment Cyanogène, tout simplement en baissant le volume ici. Là je suis sur mode vibreur, mais vous avez une petite option, voilà, comme ça qui vous permet d'ouvrir un, euh, un plus grand panel d'options, tout simplement. Et, hop, je vais le refaire, tac, voilà vous avez un plus grand panel d'options ici. Vous pouvez régler donc le volume de la sonnerie. Vous pouvez régler le volume des sons multimédia, donc ça concerne la musique et le son des jeux par exemple. Et vous pouvez également régler le son de l'alarme, si j'y arrive. Voilà, le son du, enfin, du réveil, quoi, tout simplement. Vous le connaissez. Je le laisse généralement toujours au maximum parce que c'est le coup à avoir des mauvaises surprises le matin avec le réveil qui sonne pas. Voilà. Euh, ensuite, on a également le volet des accès rapides qui a eu légère une légère modification. Il y a en fait des options en plus qui ont été rajoutées. Euh, vous pouvez voir d'ici, enfin vous pouvez voir ici qu'elle est un petit peu plus complète. On a le mode ne pas déranger, donc euh, qui avant se trouvait ici. Par exemple, je baissais le son et là je continue à baisser, ben, on le retrouve toujours d'ailleurs. Vous pouvez voir alarme uniquement jusqu'à la désactivation. Donc vous pouvez le réactiver ici en remontant le son. Sinon, on a notre petit accès ici. Ne pas déranger. Hop, je l'active et ici on a euh, une petite euh, une petite page qui s'ouvre avec quelques options. Vous pouvez donc avoir aucune interruption, alarme uniquement, priorité uniquement. Ensuite vous pouvez l'activer pendant une certaine durée, voilà genre 2-3 heures, ou jusqu'à la désactivation complète, donc ça c'est plutôt pas mal, assez utile, plutôt bien foutu également, et vous voyez priorité uniquement on a un petit message qui nous dit vous ne serez pas dérangé par les sonneries ni les vibrations sauf pour les alarmes, les rappels et les événements et les appels des personnes que vous spécifiez. Donc ça c'est plutôt utile si euh, vous avez envie de recevoir uniquement les messages, enfin les notifications des messages euh, des gens qui vous intéressent, et c'est c'est faisable, ça peut être assez utile en, en réunion par exemple ou ce genre de choses. Un truc un petit peu urgent. Hop, voilà. Donc ça, on va le désactiver pour le moment. Ne pas déranger, on désactive, active, voilà. Euh, sinon, pas grand-chose d'autre. Ce qu'on peut dire, c'est éventuellement... Euh, on va aller jeter un oeil dans le, dans le menu des paramètres. Euh, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'ils ont un petit peu changé euh, l'animation des boutons. Donc vous vous souvenez sur euh, Lollipop quand on maintient un bouton enfoncé comme ça, on avait euh, une petite animation de cercle qui progressait sur le, sur le bouton. Maintenant en fait c'est plus vraiment pareil, ce, ce cercle ne fait plus toute la taille du bouton, il, il s'applique en fait uniquement quand vous lâchez. Donc ça, ça a plus l'effet d'un clic que d'un appui. Mais ouais, c'est sympa. En fait, quand vous gardez appuyé, le bouton ne fait que se foncer. Et dès que vous lâchez, vous avez le petit effet de cercle. Donc voilà. C'est en fonction des goûts. Moi, je trouve ça assez sympa. C'est peut-être un peu plus sobre. Moi, j'aime bien. Voilà. Autre chose, pendant qu'on est dans le menu paramètres, il y a, avec, donc, depuis cette mise à jour Android M, le projet est d'améliorer un petit peu le système de permission des applications. Donc si on va ici dans l'onglet applications, enfin dans le le menu application tout simplement, on va pouvoir changer une à une les permissions des applications. Donc si par exemple je veux que... On va prendre l'exemple de Skype par exemple. Oui ça fait beaucoup de fois exemple. Hop on va aller dans Skype et ici dans Autorisation, on va pouvoir changer toutes les autorisations que l'on veut tout simplement accepter à Skype et refuser. Donc en l'occurrence vous voyez que Skype a accès à mes contacts, à mon téléphone, à mon appareil photo, à ma position, à mon microphone et à mes SMS. « Admettons que je ne veuille pas que Skype puisse accéder à mes SMS, eh bien je n'ai qu'à désactiver cette option ici. » Donc là, il va me dire, en l'occurrence, mais ça, ce sera certainement réglé par la suite, que cette application a été euh, créée pour une version assez ancienne d'Android, enfin plus ancienne que celle-ci. Et donc, le fait de refuser cette permission peut éventuellement faire cracher l'application. Donc ça, après, voilà, c'est un petit message d'erreur pour le moment. Une fois que les applications seront mises à jour, vous ne l'aurez plus et vous, pouvez régler, vous pourrez régler vos applis, enfin, vos permissions comme vous le souhaiterez. Euh, autre chose, d'ailleurs, c'est que si éventuellement vous avez besoin d'activer une permission, l'application pourra vous le demander. C'est-à-dire que si l'application euh, n'a pas accès à vos photos, et bien, sur le coup, elle va pouvoir vous le demander et vous pourrez normalement lui euh, autoriser l'accès à cette fonction momentanément. Et donc, ça peut être assez intéressant. Voilà, parce que bah, on sait bien que si on regarde, par exemple, service... Non, pas service Google Play, mais... Euh... Oui, si, c'est ça, service Google Play. Et qu'on va dans « Autorisation ». Voilà, hein, ça, Google, on est habitué, ils ont accès à tout. Voilà, Google c'est tout, Google est votre grand frère, c'est comme ça. Tout, euh, tout, tout. Alors, ensuite, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est... Bah tiens, on va, on va revenir sur l'appareil photo. Quels ont été les, les changements par rapport à l'appareil photo Il y a quand commencé à y avoir des traces sur mon téléphone. Euh, alors, je sais pas si c'est une impression. Déjà, vous voyez que bon, l'animation a un petit peu changé, le, le design de l'application, voilà, c'est juste un, un basique rond, assez design d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que l'appareil photo est plus rapide, tout simplement, que, euh, que les versions précédentes, dans le sens où, euh, bah, quand vous faites la mise au point sur un objet plus proche, bon là, évidemment, le, la, le téléphone sera plus euh, net, mais voilà, c'est pas grave, euh, je vais mettre ma main derrière. J'ai l'impression que le téléphone fait la mise au point plus vite, alors je ne sais pas si c'est qu'une impression ou pas, Voyez bon, si je l'enlève tac il l'a fait vachement vite et je sais je me souviens que j'avais des petits problèmes justement avec la mise au point sur euh, sur mon téléphone qui était pas forcément rapide et qui n'était pas forcément correct c'est-à-dire que je enfin je, je pointais comme ça euh, mon téléphone vers un objet et il arrivait pas à faire la mise au point c'est-à-dire qu'il la faisait mais ensuite il revenait ça devenait tout flou puis ensuite il la refaisaient, etc., etc. Donc c'était un petit peu problématique, et là j'ai l'impression que ça a été réglé avec cette version de, de l'appareil photo, donc tant mieux, voilà. Et puis ils ont remis également le mode HDR, euh, alors après peut-être que le mode HDR était encore disponible sur l'OliPop de base, étant donné que moi j'ai été assez longtemps sous cyanogène, euh, c'est peut-être pour ça mais en tout cas oui Cyanogen, c'est sûr et certain il n'y avait pas le mode HDR ce qui était un petit peu chiant parce que c'est une fonction qui est vachement sympa quand vous avez des des, des, des paysages très contrastés ça, ça peut vraiment rendre pas mal donc euh, ouais c'était dommage de l'avoir enlevé Sous Cyanogen Je sais pas si c'était le cas sous l'Hollipop le mais dans tous les cas c'est réglé Ok euh, Ensuite nouvelle chose également ils ont complètement changé l'application euh, Google Photo qui était clairement pas génial génial Tac oui batterie faible exactement hop voilà Google photo qui a été refaite et qui est vraiment pas mal maintenant donc voilà toutes vos photos sauvegardées de façon sécurisée toujours les animations c'est sympa organisées sous forme de libellé automatique pour les retrouver facilement voilà on peut tout simplement utiliser des mots clés comme ça donc ça je vais vous montrer c'est assez assez stylé c'est-à-dire qu'en utilisant des mots clés comme par exemple je sais pas moi Tour Eiffel et eh ben il va pouvoir retrouver les photos sur lesquelles vous avez pris la Tour Eiffel donc ça c'est assez dingue vous voyez par exemple chien il va retrouver toutes les photos de chien c'est assez dingue, ça fait un peu flipper en même temps, mais clairement, c'est vachement pratique. Parce que vous êtes là, vous avez plein de photos sur votre téléphone, vous savez plus où chercher. Et voilà. Donc là, hop, continuez, oui, oui, oui, c'est vrai que je l'avais encore jamais ouverte, l'application. Euh, voilà, donc là, il nous présente les petites nouvelles fonctionnalités, comme ça. On va pouvoir zoomer et dézoomer, en fait, pour afficher euh, des... Enfin, euh, voilà, pour afficher tout simplement les photos de différentes manières, donc en fonction des mois, en fonction des jours, en fonction des années, je sais pas. Donc on va voir ça, c'est plutôt pas mal. On va revenir en arrière un petit peu, comme ça, ça, ça permet de, de vous montrer un petit peu les, les nouveautés. Donc appuyer de façon prolongée, puis de balayer l'écran. Donc ça nous permet en fait de faire une sélection, comme ça. Donc je regardais l'animation au milieu. Tac, voilà, on plus longtemps. Et on peut déplacer tout simplement le curseur. Pour bon, faire enfin, une sélection un petit peu comme sur un PC, quand vous faites Shift et que vous cliquez sur un, un, autre, ben, un autre item, un autre fichier, ben, ça permet de faire une sélection. C'est plutôt pratique Hop, ici, on a accédé sans peine à vos photos, balayer l'écran vers la gauche ou vers la droite. Et donc là, vous pouvez naviguer entre plusieurs menus. Plutôt bien fait, encore une fois, on, on est toujours dans un esprit de fluidité, évidemment. Tac, on continue. Effectuer des recherches rapides. Donc ça, c'est ce que vous pouviez voir au début. Tac, par exemple, voilà, recherche de chien, il va vous montrer des photos de chiens enfin vos photos de chiens C'est vraiment, vraiment assez impressionnant. Euh, J'ai également pu entendre dire qu'il, euh, donc en regardant le live de la Google I.O., que... Le, le logiciel donc euh, de Google Photos sera capable de reconnaître une personne par exemple vous mettez le nom de, de cette personne et il va pouvoir la reconnaître même en fonction de son vieillissement c'est-à-dire que par exemple un, un enfant de, de je sais pas moi euh, euh 8 ans on va dire d'année en année un enfant de 8 ans va pas mal changer pas mal évoluer euh, au niveau du visage et ben l'application sera capable de la de, le, de la reconnaître si en tout cas vous avez pris quand même suffisamment de photos en fonction du temps. Donc c'est quand même vachement bien foutu. Encore une fois c'est un peu flippant, mais c'est pas mal. Euh, ok donc là on est on est dans l'application. Donc si je fais un pincement comme ça, vous pouvez voir ce que ça a comme effet. Donc là hop on est clairement euh, bah, en triage par mois tout simplement. Donc là il faut le temps que ça charge les photos évidemment vu qu'elles ne sont pas sur mon téléphone, elles sont euh, sur mon compte Google. Euh, donc il faut le temps que ça charge. Mais voilà vous, vous voyez un petit peu à quoi ça Enfin à quoi ça à quoi ça correspond tout simplement. Ici, vous avez encore une fois un petit euh, un petit slider que vous pouvez monter ou descendre comme ça pour accéder euh, plus rapidement qu'en faisant comme ça. C'est plutôt pas mal, assez ergonomique tout ça. On aime bien. Voilà, on peut zoomer sur la magnifique tête de Noé. Salut. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est plutôt cool, j'aime bien. Donc, euh, c'est à peu près tout, je crois, pour l'application Google Photo. Euh, je vous ai pas montré la, les recherches, mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple hmm. Euh, on va mettre chat pour voir j'ai pas mal de photos de chat et ça marche <rire> putain c'est flippant ça marche super bien il y a, il y a les photos de chat que j'ai prises voilà c'est fou quand même ça c'est des photos et en plus ça c'est une photo que j'avais prise avec mon, mon appareil photo euh, celui avec lequel je suis en train de filmer et il arrive à la reconnaître il a, il arrive à voir que ça c'est un chat enfin c'est dingue je franchement je sais pas comment ils font il y a deux deux chats qui dorment sur mon lit Regardez-moi ça, il arrive à reconnaître ça, ce chat en bordel qui dort sur le canapé, il arrive à savoir que c'est un chat. C'est juste incroyable. C'est quand même vachement pratique. Euh, c'est un peu flippant encore une fois, mais c'est vachement pratique. Franchement, euh, chapeau quoi, chapeau. Voilà, donc c'est tout pour pour l'application Google Photo, on va arrêter de flipper pour le moment. Autre chose qui est vachement utile, qui a été implémentée donc, dans cette version euh, Android M, c'est tout simplement euh, Google Maps. Alors on va l'ouvrir, il était dans mon multitâche, tac. Google Maps, donc là on est sur la ville de Fontainebleau, qui est tout simplement la ville de mon lycée. Euh, ce que vous allez pouvoir faire dans Google Maps par rapport aux versions précédentes, c'est tout simplement sauvegarder en, fait, en quelque sorte une partie de la map pour tout simplement y avoir accès sans Internet. Ça peut être vachement pratique pour certaines personnes qui n'ont pas forcément de forfait Internet, ça peut être vachement pratique si vous n'avez plus de connexion. Enfin bref, c'est vachement cool. Et en plus de ça, les fonctions de navigation restent disponibles, c'est-à-dire que si vous avez enregistré une partie de la map Enfin, une partie de la map qui correspond à vos déplacements usuels, on va dire, habituels plutôt, et euh, eh bien, vous allez pouvoir dire, euh, oui, voilà, oui je veux aller à tel endroit à Fontainebleau, et eh bien, il va vous donner l'itinéraire, il va vous guider, etc., comme il le ferait en temps normal avec de la connexion. Donc, c'est quand même assez impressionnant et c'est plutôt vachement utile. OK. Donc, ensuite, nouvelle chose qui a été euh, implémentée, c'est tout simplement... Enfin, c'est Google Now, en fait, Google Now que vous connaissez, voilà, qui est ça, qui vous propose un petit peu tout, tout ce qui vous intéresse, voilà, Walking Dead... Euh, sur les téléphones, Star Wars, évidemment, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Hop, euh, ça a un petit peu évolué également, vous vous souvenez qu'on y avait accès à partir d'ici, et voilà maintenant comment ça se présente. Vous avez la barre de recherche en haut, qui fonctionne avec le OK Google, et qui ne fonctionne évidemment pas quand je parle en boucle comme ça, mais c'est pas grave. Euh, et ici, on aura donc en fait des informations à propos de ce qu'on est en train de regarder sur notre écran, et c'est ça qui change pas mal et qui est euh, assez intéressant. Par exemple, si je fais, je sais pas moi, Barack Obama, tac, voilà. Donc là je fais une recherche sur Barack Obama et là je vais lui faire... Hop je vais ouvrir Google Note. Ok Google. Quelle est sa taille Voilà et là il sait que je parle de Barack Obama il va me dire voilà Barack Obama fait 1 m. Vous êtes très heureux de l'apprendre. Ok. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt utile. C'est, euh... Enfin Google Note est un peu plus intelligent entre guillemets qu'avant et c'est vraiment la bienvenue parce que c'est vrai que je me souviens qu'au début de Google Note quand j'étais encore sous KitKat avec mon XU5 c'était un peu limité. Voilà. <coughs> Ensuite, euh, évidemment, Google Now, vous pouvez le paramétrer. Alors, je sais plus exactement comment. Voilà, plus d'informations ici. Et vous y avez accès euh, à partir d'ici. Voilà, paramètres. Tac. Et donc là, vous pouvez personnaliser pas mal de trucs, genre carte, no, recherche sur le téléphone. Et vous pouvez, par exemple, désactiver si vous ne voulez pas qu'il fasse des recherches dans vos contacts ou dans vos play livres. Enfin, j'en sais rien. Vous pouvez activer, désactiver ce que vous voulez. C'est plutôt bien fait. Donc euh, voilà, pas la peine de flipper, je veux dire, vous pouvez configurer, si, si vous avez peur de ça, vous pouvez le configurer pour le désactiver, il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui ont été rajoutés, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour au niveau de, des aspects visuels du truc. Euh, pas mal de choses qui ont été rajoutées, notamment Android Pay, qui est tout simplement en fait une sorte de nouveau Google Wallet qui va vous permettre de payer par NFC, en fait. Donc ça, bon, ça fait un moment qu'on en parle, et ça y est, est ça va être implémenté de, de manière beaucoup plus, euh, comment dire, optimisée. <coughs> On a également le support des lecteurs d'empreintes digitales, donc, euh, qui, ne sera, qui sera donc euh, implémenté sur, euh, sur Android AOSP, ce qui n'était pas le cas étant donné que c'était un truc uniquement sur les surcouches, comme euh, on peut citer par exemple euh, le Samsung Galaxy S6, qui a une surcouche qui s'appelle TouchWiz, si je ne dis pas de conneries. Euh, et donc là, ce sera implémenté en fait directement sur Android AOSP, donc euh, ça peut être pas mal si euh, de futurs Nexus ou de futurs euh, Motorola, par exemple, ont un lecteur d'empreintes digitales. Ensuite, on aura également le support de l'USB-C, qui est tout simplement bah, une nouvelle norme qui va se standardiser assez vite, je pense. Euh, voilà, parce que bah, c'est plutôt pratique comme truc. On a également la batterie qui a été donc améliorée, visiblement, encore une fois. On l'avait déjà dit avec Lollipop, le, donc l'optimisation le, de l'utilisation de la batterie, qui va être améliorée, notamment grâce à une synchronisation des, des données qui sera euh, optimisée, tout simplement. Par exemple, votre téléphone est en veille, tac, vous le posez sur votre table de nuit, j'en sais rien, et... Au lieu de vérifier je sais pas moi toutes les 15 minutes par exemple si vous avez reçu un nouveau mail un nouveau tweet ou je ne sais quoi et ben il va commencer il va faire il va commencer à le faire 15 minutes puis ensuite je sais pas moi une heure peut-être puis ensuite deux heures etc et s'il a toujours rien et ben il va il va continuer à synchroniser de manière de plus en plus espacée, ce qui va vous permettre d'économiser de la batterie parce qu'en fait la synchronisation bouffe beaucoup beaucoup de batterie on, on, on pourrait ne, ne pas le penser mais c'est le cas hein. moi je me souviens que j'avais un problème notamment avec ma messagerie orange qui se synchronisait en permanence et ça me bouffait ma batterie en 2-3 heures. Donc il <rire> y avait clairement un problème. Euh, voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Euh, ce que je pourrais vous demander, ce qui pourrait être intéressant à, dans, à partager dans les commentaires, c'est tout simplement votre idée par rapport au nom que pourrait porter cette nouvelle version d'Android. Donc moi j'ai pensé à plusieurs trucs. Le, le premier nom qui m'est venu à l'idée, donc euh, commençant par un M, hein, vous savez que toutes les versions d'Android sont des noms de, de gâteaux, de friandises, de, de trucs sympas à manger comme ça. Et donc, en l'occurrence, va commencer par un M, puisque la précédente était Lollipop. Et donc, moi, personnellement, j'ai pensé à Android Meringue. Why not hein, Meringue qui se dit exactement de la même façon en anglais. Ou pourquoi pas Android Marshmallow Ou Android Macaron Je sais pas. <rire> donc, euh, si vous avez des idées, bah, postez-les dans les commentaires, ça peut être assez marrant. Et puis, dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde